Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'augmentation de votre niveau vibratoire. Quel est l'intérêt d'augmenter votre niveau vibratoire Surtout dans la période d'anxiogène dans laquelle nous vivons. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est protection. Parce que la vraie protection, pour moi, c'est l'élévation de votre niveau vibratoire à un niveau qui vous rend quasiment intouchable. Tout le reste ce ne sont que des outils pour atteindre ce stade. Le principe est clair. Pour devenir intouchable au niveau spirituel, mais même physique, hein, il faut élever son état vibratoire. On parle d'augmentation d'état vibratoire, mais qu'est-ce que cela veut dire Nous sommes faits de matière, n'est-ce pas Alors, quand on vous déchire à la vie, la cheville, mais bien j'en fracture, j'aurais beau vous dire que vous êtes un être de lumière, vous me direz, euh, bip, <rire> j'ai super mal. Vous aurez envie de vomir, l'impression d'avoir chaud puis froid, c'est clair, il est évident quand vous vous faites très mal, que vous êtes sur le plan matériel. Et si à ce moment-là, je vous parle de méditation pour mieux supporter la douleur, ceux qui ont déjà vécu ça, ils me comprendront en fait. C'est euh, si à ce moment-là, je vous parle de méditation, au moment où vous vous cassez la cheville, quelle sera votre réaction ben, Vous aurez envie de, de me faire la même douleur pour que je comprenne ce que vous ressentez. Vous aurez envie de, de me casser la figure. Et à ce moment-là, vous me détesterez et vous vous sentirez en fait totalement, mais alors totalement incompris. De plus, pour renforcer les muscles, les articulations, les os, la matière, on fait du sport, on mange sainement, on essaye de trouver un équilibre dans la matière. Alors quand on parle de votre état au niveau vibratoire, d'être de lumière, d'aura, de renforcement du corps éthérique, on ne nie pas cette partie, c'est juste complémentaire. Et il existe bien un deuxième corps qui s'étend au-delà de la matière. Et sur celui-là aussi, vous pouvez avoir un impact. Sur celui-là aussi, vous pouvez faire un travail pour le renforcer, l'élever. Et comme nous parlons d'énergie, nous parlons de vibration. On définit cela comme un état vibratoire. Il y a une personne qui a fait une étude sur le coronavirus et son niveau vibratoire. Très intéressante. À savoir que les vibrations se mesurent en bovis Et que le niveau vibratoire du coronavirus est deux fois plus élevé que la grippe. Et c'est pour cela qu'il se répand aussi vite, mais c'est aussi pour cela que vous devez, vous, augmenter votre niveau vibratoire pour être au-dessus de ce genre de choses toxiques. Donc pour être hors de portée de vibrations toxiques comme ce coronavirus, mais aussi d'autres maladies ou de personnes toxiques, ou d'événements ou d'agressions, il est impératif d'augmenter votre niveau vibratoire. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas que votre corps éthérique arrêtera une agression physique, évidemment que non en revanche, un corps éthérique qui est en bonne santé vous donnera une intuition développée, un équilibre et une harmonie entre le spirituel, le matériel, l'intellectuel et l'émotionnel, et vous permettra de faire le bon choix et d'éviter les troubles. Pour vous donner mon exemple personnel, je vis de façon totalement intuitive, et j'ai évité énormément de catastrophes depuis ma jeunesse. On pourrait appeler cela la baraka, ou bien... Tous les outils dont je me sers, méditation, euh, toutes les études que j'ai faites, bioénergie, reiki, réflexologie, gaz, sport, cristaux, euh, tout ce qui a rapport à la voyance spirituelle, m'ont certainement sauvé la vie plusieurs fois. L'exemple concret le plus proche que je vois et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le libre arbitre est celui où on s'est retrouvé ma famille et moi-même à Santorini pour le confinement, un endroit magnifique où il n'y avait aucun cas de coronavirus zéro, alors qu'on habitait en Espagne depuis un an, qu'on a quitté en janvier 2020 sans d'autres raisons qu'une furieuse envie de bouger. Et nous n'étions absolument pas au courant du risque d'épidémie, de coronavirus. Donc vous comprenez comment l'augmentation de votre niveau uratoire vous permet d'améliorer votre vie, de vous protéger, de faire les bons choix et d'augmenter tous vos sens, même le sixième sens. C'est un outil puissant qui peut changer votre vie radicalement. Alors pour augmenter son niveau uratoire, la matière et l'énergie sont complémentaires. Quand je vous dis la matière, c'est la matière et l'énergie, c'est l'énergie, ce n'est pas complètement vrai. En prenant soin aussi de votre corps, vous augmentez votre niveau vibratoire. Pourquoi augmenter votre niveau vibratoire et quel intérêt Eh bien comme je vous l'ai dit, pour devenir quasiment intouchable. En augmentant votre niveau vibratoire, vous renforcez votre corps éthérique et vous devenez quasiment imperméable à tout ce qui est toxique. Donc si vous vous sentez vulnérable à toute énergie toxique, que vous avez l'impression de faire des efforts mais que tout est bloqué, que vous pensez qu'on vous en veut, qu'on fait un travail ésotérique sur vous, que vous vous sentez vide de votre énergie, que vous avez envie de, de remonter la pente. En fait, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, ou psychologique, ou même physique, vous avez besoin de vous purifier, de vous protéger et de vous élever. Je parle aussi du plan physique, parce que quand on a une énergie basse, on a tendance à se faire mal. Mais ce n'est pas quand on se casse la cheville qu'il faut faire de la méditation. C'est avant, avant d'en arriver là. Alors, comment faire Comment faire cela Déjà, chaque sens a son rôle. Mais l'odorat est la plus forte dans le monde du ressenti. C'est pour cela que le mot « Neshama, qui veut dire « âme en hébreu et « neshima » qui veut dire « respiration » en hébreu, sont deux mots très similaires. La seule différence entre les deux est le « yud » dans « neshima » qui est la première lettre du nom de Dieu, « Yahvé » Donc, grâce à la respiration, Neshima, on se rapproche de son âme Neshama. Donc tous les exercices de respiration vous permettront déjà de monter votre niveau vibratoire. Que ce soit en relaxation, en méditation, en yoga ou en chant, travaillez votre respiration et votre ressenti évoluera. Le but étant de développer vos six sens et d'équilibrer votre physique, émotionnel, spirituel, intellectuel. Mais quels sont les outils pour équilibrer et développer tout ça pour développer vos sens il faut déjà vous faire plaisir faites vous plaisir pour certains ce sera le yoga le yoga c'est top il permet d'impacter sur le corps et sur l'esprit en même temps et sur l'aura en même temps bien sur les trois alors que pour d'autres ce sera la méditation qui sera plus impactante pour d'autres ce sera les cristaux et leurs influences là aussi faites vous confiance et allez-y vers ceux qui vous appellent allez vers les cristaux qui vous appellent la visualisation est un outil puissant aussi le monde du ressenti et comme son nom, nom l'indique, ressenti. Donc invisible à l'œil. Mais très palpable au niveau émotionnel. Alors si une chose vous fait du bien, même si cela vous paraît improbable, parce que invisible, faites-le et profitez-en. Faites-vous confiance. Plus vous serez aligné avec vous-même, et plus vous pourrez vibrer et briller haut. Vous vibrerez haut. Vous devez aligner les sept chakras. Ainsi que vous reliez à votre être de lumière. Comme vous le voyez, c'est un programme à part entière. Hein. C'est vraiment un vrai programme. Donc si vous...